Um, uh, donc, uh, hello my friend, uh, today we are gonna uh, unbox this uh, beautiful, la lumière, merde, uh, this beautiful, merde, merde, hop, yes, ok, this uh, beautiful Numworks. it's a produit from, uh, from uh, Numworks. there is written here, um, it's not uh, unboxed, hein. there is a the security seal, so we can be sure the produit has not been unboxed, Uh, Contrarily, as we can't constate on the dégâts on the box, but it's totally safe is the livraison. So, we gonna unbox it. Yeah, Voila. Uh, here we go. Uh, and we gonna open it. Ta mère. Wow, what a packaging, it's so full. Is There is written num works like the, the brand, yes, the mark of the calculatrice. And if we open it, wow, that's beautiful. Uh, we can see here bouton reset, which is uh, very very important. So, we gonna hop uh, la, open the calculatrice. And wow, that's a big surprise. The calculatrice is really blanche. I was wishing it was uh, not a really blanche calculatrice, but it is. And uh, okay, here we go. Alors, we're gonna uh, allumer la calculatrice. As you can. Non, fake, fake, fake, fake. As you can see, that's my first utilisation of the calculatrice. I've never used it before. Uh, that's a new works of a very good product. And uh, for the first utilisation, you can see I have ah no shit. I have no calcul hein, as you can yeah, see. Uh, as you can see to the truc, la bidule, uh, yeah, t -t -t -t -t -t pou pou. De, voilà, uh, il n'y totally hein, uh, a rien ici. La console de l'exécution est totalement vide, comme vous pouvez le constater. C'est un truc de fonction. Voilà, c'est de même chose. je vais vous montrer un code cheat code. C'est un code que vous pouvez with avec le of de new Numworks. D'accord C'est très funny. Um, ok, je vais vous montrer. Ici, il n'y a rien de script. D'accord Rien du tout. N'y a rien. Ok, je vais entrer la fonction ici. The, the function ah non note attention à the ça un, c'est une little fact the function is sinus of x fois pi are plus boom, boom, 85 au carré ok we gonna put this script here ok and the cheat code is when you, you click on tracer le graphique, the, the calculator is bug and totally reset that's the reset of the calculator we can choose the language et si we go par exemple dans le Python script, il y a tout le premier script qui était dans Python. Mes réglages ont sauté, sautés. Par exemple, ici, si je change une uh, tout radiant, et si je change ici en uh, tout scientifique, et si je change le nombre de chiffres significatifs en tout uh, 42, par exemple, pourquoi 14 Je dis 42, connard. Bon, bref. Euh, so, bref. Euh, OK. And I'm gonna execute the function again. The dead function, as we call it in the milieu. In the middle. In the center of the middle of the park. Yes. Euh, PX. Je les ai mis dans le mauvais sens. Je sais pas si ça... Euh, I don't know if it's Marx, but uh, I don't care. Je m'en fous. Plus 85, euh, tout au carré. Bam. And I'm gonna use de super flash code secrète. <tousse> ouf brand new calculatrice the new calculator yeah totally crashed and we have a select the new the new script arrière also and it uh, have changed